20, psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu.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 Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Nous élevons. Levant ton nom Nous élevons. Respecter mon bénémoine Père Saint Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu l'as dit toi-même qu'hors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est pour ça que nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir te connaître, toi, le seul vrai, véritable Dieu. Aujourd'hui encore, tu nous as donné cette grâce, mon bénémoine Père Saint, d'être parmi le vivant, mon bénémoine Père Saint. Et c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est pour ça que nous te louons aujourd'hui à la connaissance de ton bienfait, Père Tibissant Dieu, d'être encore aujourd'hui debout parmi ton peuple, mon roi, pour uh, exalter ces noms merveilleux et glorieux, Père Saint-Dieu. Parce que comme Exécas voulaient dire, Père Saint-Dieu, les séjours de mort ne peuvent pas te louer. C'est ça les vivants qui te louent, notre bien-aimé Seigneur. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour et ta miséricorde qui te conserves pour ceux qui te craignent, mon roi. Béni soit ton nom éternel, notre bien-aimé Seigneur. Merci encore pour ce que tu as accompli encore, Seigneur. Pour ton peuple encore depuis la semaine, depuis deux mois. Seigneur, c'est vrai, tu fais des merveilles. Et c'est vrai, tes bienfaits sont innombrables, mon Père. Mais nous te disons encore merci parce que nous savons que Jamais tu ne laisseras ce qui est à toi de côté, tu continueras toujours à pouvoir le conduire et ceux aussi qui sont à toi auront toujours de la crainte et du respect à ton endroit. En cette unité il soit, mon Bénéme Père, conservé par l'unité de l'Esprit, Père, nous avons cette grâce de pouvoir marcher avec toi, d'avoir la révélation, la lumière encore dans ce temps où nous vivons, Père, pour que nous puissions marcher avec certitude, mon Roi, alors que le monde est vraiment dans les ténèbres, Père, mais ta lumière à toi nous éclaire encore aujourd'hui, Père. Merci vraiment d'avoir pensé à nous, Père, en Dieu, de nous avoir pas laissé dans les ténèbres, mon bien Père, tu aussi, quand les ténèbres sont là, c'est la confusion totale, mais tu as dit que, mon Père, ne sera plus jamais dans, dans la confusion, Seigneur. Nous, nous nous réjouissons de cette grâce, mon bien-aimé Père saint de savoir que c'est toi qui l'as dit, et, et si tu l'as dit, tu veilles vraiment sur ce que tu as proclamé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu du ciel, donne-nous encore la grâce, Père Tubisant, d'avoir la bonne santé, la Dieu, la joie encore davantage pour toi, et l'amour de ta parole, encore bien-aimé Père Tubisant, pour pouvoir vraiment, Dieu, avoir un cœur ouvert encore en ce jour, pour pouvoir t'entendre et recevoir ce que toi tu nous as donné. Nous ne vivons que pour cela, Père, parce que tu as dit que l'homme ne pas des pains seulement, mais tout va être sur la bouche de l'éternel, notre Dieu. Ta parole à toi est une nourriture pour chacun de nous, Père oh Dieu. Béni sois-tu encore pour les chants et les cantiques, l'adoration aussi, Père Saint-Dieu. Oh la joie aussi, Père du Bisson, les danses aussi, Père Saint-Dieu. Oh, oh l'allégresse encore dans le cœur de ton peuple, Père, en ce jour. Car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi loin, peut-être aussi près, Père, mais qui sont encore en connexion ce matin, pour que nous puissions avoir communion avec eux en ces lieux. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des moments bénis que Dieu nous accorde la grâce d'avoir. Et nous le remercions vraiment pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous réalisons combien demeurer dans la parole et dans la foi et aussi une puissance et aussi une victoire pour chacun de nous tous. Nous remercions Dieu pour la force, pour aussi la santé et aussi l'allégresse et la joie dans notre cœur. Il y a pouvoir mettre aujourd'hui pour que. Nous puissions être là pour le chanter, les glorifier, et surtout aussi qu'il nous aide à ce que nous puissions entendre aussi sa voix ou que nous puissions nous y conformer à sa pleine volonté. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et vraiment que vos cœurs soient vraiment aussi touchés par le Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur notre Dieu dit, évidemment, c'est Il nous donnera un cœur de nouveau. Et nous sommes vraiment dans le temps où il a accompli aussi cette parole depuis le temps que le Seigneur est venu d'entrer dans ce monde et qu'il est donc monté donc au ciel. Nous savons que le Seigneur a accompli ce que la parole de Dieu désirait afin que cet homme nouveau vienne effectivement aussi avoir cette liberté de pouvoir être manifesté aussi dans le Fils et les filles de Dieu. Et c'est ce que Zéchiel nous avait dit. Je voudrais juste dire combien aussi nos cœurs sont um, touchés et aussi pour nos frères et sœurs qui traversent des moments très difficiles. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Parce que comme nous le disons, que ce qui touche à mon frère et à ma soeur, ça nous touche aussi, également aussi. C'est pour ça qu'on nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous aussi avec ceux qui se réjouissent. Quand quelque chose touche un frère, nous devons tous nous sentir concernés. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur console notre sœur Dorcas qui... Vous savez, ce n'est pas facile hein, d'être dans cette condition-là. Je crois que c'est un moment où on a besoin de ses frères et sœurs. De pouvoir les voir aussi autour de soi, et puis bon, considérer que c'est une jeune sœur aussi, non, jeune dans ce sens qui est dans l'âge évidemment aussi, parce que c'est notre sœur qui est déjà ici depuis longtemps, et avec son mari aussi, qui l'a soutenu. Vraiment, que Dieu bénisse mon frère Jean Bosco On l'a vu vraiment dans, dans son rôle en fait. Que le Seigneur le bénisse, qu'il la console aussi, les papas. Je crois qu'il aura toujours besoin de la présence de l'un ou de l'autre aussi pour le voir, l'appeler. Nous avons la fille, la petite, la petite effectivement aussi divine. Cet enfant, elle est particulière. Divine, elle est vraiment particulière. C'est l'enfant qui a consolé aussi son père et toute la famille, en fait, par sa position qu'elle a prise. Et elle désirait tout le temps être dans cette assemblée et sa sœur m'a dit tout à l'heure dit que Divine s'est réveillée très tôt et n'a fait qu'appeler parce qu'elle voulait vraiment venir et aujourd'hui elle est là en fait et, et, elle a toujours désiré être dans que Dieu la bénisse bénisse aussi sa sœur aussi, aussi elles ont aussi un frère aussi c'est un moment très difficile je crois que chacun de nous est passé par là et que bon on ressent aussi ce que cela veut dire aussi pour nous autres aussi Merci pour chacun de vous qui est donc passé aussi là pour euh, le consoler par votre présence, par votre geste aussi que vous avez posé à son endroit évidemment aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi notre frère Jean-Marie, le passeur de, de Paris. Euh, il était parti donc pour aller voir ses parents et son père n'était pas bien. Alors j'ai reçu un message donc de Paris parce que lui il n'était pas là il a transmettre en fait le message à la soeur, son épouse et ses enfants donc ils nous ont envoyé un message. Il a perdu donc son père. Oui son père est est rentré donc à la maison d'après les témoignages que j'ai eus, c'est que le père de notre frère était un frère en Christ. Où il a vécu au Seigneur, il a cru à la parole de Dieu, il s'est resté aussi accroché à cela. Et euh, il est donc rentré à la maison, en paix aussi effectivement, parce que <rire> le Seigneur a permis que son fils soit là et qu'il bon qu puisse partir aussi dans, dans la paix aussi, après avoir vu aussi son enfant. Etc. Donc, euh, ils sont donc éprouvés. Et notre frère est encore au en, en Congo, donc là où il était parti. Il a donc besoin aussi, comme la famille a demandé, beaucoup de prières parce que là-bas où il est, ce n'est pas facile aussi pour tout ce qu'il doit arriver à pouvoir faire aussi. Comme nous le disons, et c'est vrai, le Seigneur nous a donné et le Seigneur a aussi repris que son Seigneur soit béni. Nous allons donc prier pour notre frère là-bas, que le Seigneur l'assiste et aussi pour toute la famille donc de notre précieux frère. Vous les avez vus ici, je pense, et c'était une joie pour nous de pouvoir les avoir. Nous allons prier le Seigneur. tendre Père et précieux ce nous voici, Seigneur, comme un seul homme devant ton trône de grâce, mon roi. pour uh, te dire que tes décisions, certainement c'est vrai, elles sont donc souveraines. Et nous te rendons gloire et honneur pour ce que toi tu as fait, ce que tu as décidé encore, pour uh, notre bien de mes frères, le pasteur Jean-Marie, ainsi que toute sa famille entière, de pouvoir et prendre effectivement aussi les papas. Et nous avons appris aussi que les papas étaient vraiment notre frère en Christ qui a cru en ta parole à toi et qui est rentré à la maison père. Seigneur merci pour tes décisions qui sont sages et tes décisions qui sont vraies. Sois donc béni exalté encore pour ton amour et ta bonté à notre endroit de ce que tu décides de prendre quand tu veux. Et c'est aussi toi qui as décidé de le donner aussi parce que c'était ta volonté à toi père saint Dieu. Que notre frère soit donc protégé là où il est, qu'il soit donc aussi consolé et fortifié par toi, mon bien-aimé mé parce que c'est vrai il a besoin de toi dans un moment comme ceci, mon béni-mé, beaucoup de choses. le revient donc à l'esprit, à la pensée, mon bien-aimé, mais il veut, il a, il a besoin de désirer que tu puisses encore soutenir comme la famille l'a demandé aussi, Père. Nous te remercions pour tes œuvres, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Il n'a à toi de voir pour ces décisions. Mais que tu puisses aussi les bénir et les fortifier, qu'ils se sentent aussi encouragés par toi et soutenus par ta main puissante, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit donc glorifié, il a ses décisions. C'est vrai que dans certaines circonstances, nous ne comprenons pas tellement très bien, mais nous avons appris à pouvoir marcher avec lui, en fait. Et, nous ne devons pas poser des questions toujours pourquoi, mais nous devons simplement nous dire que ta volonté soit faite. Et c'est à cela aussi que nous sommes donc appelés, comme nous le disons dans nos prières, que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel. Je crois que tout est enfant de Dieu, tout un chacun de nous, lorsqu'il a déjà eu à pouvoir avoir cette relation avec son Dieu, il connaît effectivement si la position de il va pouvoir avoir dans certaines circonstances et dans toutes les circonstances d'ailleurs qu'il passerait aussi dans, dans sa propre vie. Je voudrais que nous lisions dans les scènes Écritures et là c'est dans le deux chroniques deux chroniques au chapitre 9 je pense que c'est cela. Deux chroniques au chapitre nous lisons à partir du verset 1, le chronique chapitre 9, on dit La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait donc une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit donc auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et le met de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et le vêtement de ceux qui le servaient et ses échassons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant, d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux donc tes gens, heureux donc tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône, sur son trône, comme roi pour, pour l'Éternel, ton Dieu. Et c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Amen. Amen. Notre Père céleste et notre Dieu. Nous voulons vraiment te remercier pour ce que toi tu es, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh tu fais des merveilles que c'est vrai qu'on peut dire des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, personne, Que tu, toi tu le manifestes autant ou toi tu le désires comme tu le veux, pas. Hein. Personne ne pouvait penser à des choses ainsi, mais toi tu les connaissais déjà d'avance et tu les avais déjà annoncer, Père Saint, dans ta manière à toi de pouvoir faire les choses de ce que tu veux, mon béni, mé Père Tubissant. Maintenant, nous sommes à toi aujourd'hui encore pour ce temps que nous sommes, mais la manière dont tu as tu fait les choses, Père Saint-Dieu, nous voulons que tu nous conduises encore, que tu nous aides encore à ce que nous puissions vraiment prendre conscience de ta Seigneurie, mon bien mé Père Saint-Dieu, et ta grandeur, mon béné-mé, Père du ta manière à toi de pouvoir, oh Dieu, avoir le contrôle des, des événements, des circonstances, mon bien mé Père Tubissant, parce que rien ne peut t'échapper, Seigneur que tu voudrais encore davantage ce matin à pouvoir aussi entendre ta voix, quand nous avons ainsi prié au nom de jésus de christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire un récit que je crois que la plupart et beaucoup d'entre vous ont déjà pouvoir entendre ou bien connaître aussi en lisant. Mais ce n'est pas une histoire en fait que nous, que nous avons eu à pouvoir lire, c'est un événement qui s'est passé à un moment donné. C'est-à-dire que c'était une réalité, en fait. Et les gens ont vécu cette réalité. Et alors, on nous a mis donc par écrit, en fait, ce moment précis pour que nous puissions aussi en avoir connaissance. Parce que quand on parle effectivement d'histoire, ce sont des choses effectivement que bon que les gens ont peut-être inventé, quelque chose comme ça, on dit bon, ce sont des histoires. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler histoire, histoire, avec une grande des événements qui se sont déroulés, mais qu'on nous relate en fait, ces choses-là. Donc effectivement, là, nous venons de lire... Euh, un ce qui s'est passé. Et puis, souvent, nous avons, nous lisons que, ça, on apprend ainsi effectivement que quand quelqu'un raconte quelque chose, il peut extrapoler. Il peut ajouter des choses, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, en fait, dans ces événements. Donc, il donne en fait son commentaire qui est aussi dans la, la chose, effectivement, que l'on euh, raconte. Donc, il ne donne pas vraiment les détails précis, et, mais il ajoute, en fait, ce que lui, il a, il a eu à pouvoir le toucher, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, dans ce sens. Alors, mais ici, là, nous avons, effectivement, une grâce particulière, ce que ce, l'auteur lui-même, donc euh, la personne qui a eu à pouvoir vivre ces choses et ces événements, qui a eu à pouvoir le mettre donc par écrit. Alors, quand, quand j'ai dit aussi l'auteur, effectivement, je, je pense au Saint-Esprit, en fait, qui lui, donc, à l'Esprit du Seigneur, qui lui, a eu à pouvoir maintenant conduire les hommes à mettre donc par écrit. Par exemple, si nous prenons dans l'Ancien Testament, donc, dans le livre. Vous savez, le livre de Genèse, on l'appelle livre de Moïse. C'est ce comme ça qu'on fait. Alors, la Genèse, par exemple, Moïse n'a pas vécu de Genèse. Quand on nous dit qu'au commencement était la parole, Moïse n'était pas là. Mais c'est l'auteur, effectivement, qui a, a pris Moïse, effectivement, Dieu lui-même. Il dit, voilà, je veux maintenant te dire ce qui s'est passé, et que toi, c'est pour ça qu'on appelait les cinq livres de Moïse. Donc toi, tu mettes par écrit, comme moi je te l'ai dit, que tu le mettes donc par écrit. Donc c'était un, un homme qui devait demeurer fidèle aux choses que le Seigneur, notre Dieu, lui, lui donnait en fait. Parce que ces choses étaient d'une importance capitale. Pourquoi Parce que nous l'apprenons aussi dans la lumière qui nous est donnée donc dans le livre de Jean au chapitre 1, qui nous dit qu'effectivement au commencement était la parole, donc c'est le même Dieu qui prend aussi. Dire, au commencement était la parole, Donc et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et en elle était donc la vie. Donc la vie qui est dans la parole ne peut pas être la vie d'un être humain. C'est la vie de Dieu dans la parole. Donc, effectivement, la parole a un point énorme. Ce qui veut dire que, euh, si ça doit être donc rapporté, effectivement, il faut que ça soit dans le moindre détail. Que rien ne soit même ajouté, même pas petit. Hein. Ça veut dire qu aussi qu'effectivement, que même dans l'esprit de la personne qui la donne, quand la personne la fait sortir, elle doit rester effectivement dans son, avec son potentiel. C'est-à-dire qu'avec sa puissance, comme Dieu l'a donné. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est pour ça que nous regardons dans les scènes écritures parce que parfois nous ne comprenons pas, et les gens pensent, « Oui, on veut pas que je fasse ici. » Non, non, non, non, non, non, non, non. Il y a des tâches que toi, tu peux pas faire. Ah, okay, okay, okay. Tu peux te trouver toi capable de faire ceci, mais non, ça Dieu ne t'a pas dessiné, parce que si on te donne ça, tu feras des dégâts. Parce que les choses de Dieu sont précises et importantes. Et tout le monde sait quoi capable de pouvoir faire. Mais non. Tous n'ont pas la capacité, même si physiquement et bêtement, par là avec l'intelligence, tu peux arriver. Mais tu ne peux pas arriver à pouvoir toucher ce que Dieu ne t'a pas donné. Regardez quest ce qu'il a dit à Jérémie. Je pense que Jérémie, au chapitre 1, on peut le lire en fait. Pourquoi nous puissions donc à... voir cela aussi. Donc, Jérémie, au chapitre 1, je pense, oui c'est ça. Voilà. Voilà. Jérémie chapitre 1, si nous disons, voilà, mm -hmm. voilà, chapitre 1, verset 4, si vous y êtes, voilà. il dit La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. C'est à Jérémie, hein, que le Seigneur, euh, cela parce qu'il dit, parole de Jérémie, fils de l Kidja l'un des sacrificateurs, ainsi, ainsi, ainsi, dans an, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Juda c'est le parole de Jérémie. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, c'est le Seigneur qui s'adresse à lui. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Vous entendez cela Donc, avant même qu'effectivement qu'il soit formé, donc, qui viennent donc à l'existence. C'est ce que ça veut dire, hein? Donc, là. Et puis, il ne fait pas dire, donc, il dit, je te connaissais. Donc, effectivement, si Dieu le connaissait avant qu'il puisse être formé, ce que c'était la volonté de Dieu que cet homme vienne. Est-ce que vous suivez? Alors, il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, donc, lorsque tu as été formé par ma volonté, donc si j'ai voulu que tu sois là, alors, et puis, là à l'intérieur, effectivement, tout le travail a été fait à l'intérieur. Parce qu'il dit que avant que tu fusses sorti, donc avant que tu sois à l'extérieur, moi j'ai pris soin dans le moindre détail de faire de toi et à l'intérieur de toi. Et j'ai placé des choses telles qu'effectivement que rien ne peut arriver à pouvoir briser ces choses à l'intérieur. C'est pour ça, frère, et ça, c'est que, vous, on ne devient pas, mais en fait, on est, on est né spécifiquement pour quelque chose. Si c'est pour une tâche de Dieu, on est né pour cela. Parce que votre propre intérieur, toi et la chose que tu dois arriver à pouvoir faire, vous êtes quand même un. Et si, nous allons voir ici, si vous devez, euh, pardon, si tu dois apporter la parole de Dieu, très vrai, sincèrement et très la vérité, comme nous le disons, Dieu t'a déjà préparé d'avance, il a fait en sorte que toi et la parole, vous soyez identiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu, être extérieur à ce que tu prêches. Donc c'est ta vie en fait. Mais c'est la vérité. Parce qu'il doit être con. Parce que Dieu ne peut pas faire d'erreur. Non, non, non, non, non. Quand Dieu pose sa main, il sait effectivement très bien, très bien ce qu'il fait. Alors, il dit ici, donc il dit Mais avant que tu fusses sorti de son sang, parce qu'on ne va pas te référer à l'extérieur. Il dit Moi, je m'occupe de toi maintenant. Donc, dans l'intérieur où tu es, donc je fais tout ce qu'il y a pour que quand tu vas sortir, tu sois pleinement parfait. Amen. Pour la tâche effectivement que tu vas accomplir. Mais pour ça, frère et soeur, ce n'est pas nécessaire d'aller dans les écoles bibliques. Pour ouais, aller, je vais étudier, je vais étudier Dieu. Non. Déjà dans les seins de ta mère. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est la vérité, frère. Dans les seins de ta maman, là où tu étais là, Dieu a travaillé. Il a imprimé lui-même ce qu'il est dans ton âme, monsieur. Oui. C'est pour ça que les gens sont étonnés. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'église catholique Vous savez, quand j'étais dans le ténèbre, on m'a mis à mener, mais au fond de moi, je ne savais pas, mais Dieu avait gravé quelque chose. Frère, il est impossible que tu sois dans une église de et que tu puisses quitter pour t'accrocher à la parole pure de Dieu. Ce n'est pas possible si Dieu n'était pas en toi. Amen, Amen. Amen. Amen. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Mais de toute façon, il n'y a pas les hasards les choses de Dieu. Et Dieu n'était choisi pas par hasard. Non, messieurs, je vous en supplie. C'est la vérité. Parce que quand il a dit à Pierre, il dit, mais pourquoi vous ne nous en avez pas, vous autres aussi Parce que tous ceux qui me suivaient, ils sont partis, parce qu'ils ont trouvé que je suis dur. Mais les paroles sont dures, effectivement. On ne peut pas supporter, parce que ce n'est pas normal. N'est-ce pas Vous vous souvenez, non Pierre a répondu. Et personne ne l'avait obligé de pouvoir le dire, vous savez, c'est sorti comme ça de Pierre, hein Il oui. regardait, il dit, mais ah, qui rigole qu autre d'autres qu'à toi En fait, ce n'était pas qu'effectivement il que disait pour lui faire plaisir, non Il que Pierre dans son intérieur, Amen. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, il a goûté, il a dit, mais c'est Jésus. je ne peux pas aller autre part, même si c'est dur, même s'il frappe, mais on sait qu'il y a quelque chose qui vient de lui, on ne peut pas expliquer, mais il y a quelque chose qui nous attache Amen. avec lui. Et puis lui, calmement, il le regarde et dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi Ok, ok, ok, ok, okay. Donc est-ce que vous comprenez ah. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup ça. Okay. Il dit, mais si je vous ai choisi. C'est qu'avant que vous venez dans ce monde ici. Mais je vous connaissais. Vous étiez qui père, monsieur. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Eh ah, ben oui. Oui, bien sûr, mon frère. Mais la Bible est plus que claire que cela. C'est sûr et certain cela. Il a dit, parce qu'on a dit que en lui, Dieu nous a donc en lui. En qui c'est en Jésus, non En Christ notre Seigneur. Donc quand il vient, quand il appelle, c'est pour ça que quand, quand il pointe, effectivement, il sait... Vous n'avez jamais remarqué, je reviens ici à ce que nous disions, je vais continuer avec Jérémie, mais vous n'avez jamais remarqué, frère, ça. Les apôtres, pendant qu'ils c'était avec les seigneurs, pendant qu'ils partaient marcher, effectivement. Est-ce est que vous avez déjà vu effectivement commencer à se bagarrer entre eux Comme par exemple, je n'ai pas par exemple le jour, le, le jour de la Pentecôte. Oui, et c'était euh, 11. Parce que l'autre, là, les démons, vous connaissez, non et, Regardez bien. Avant qu'on arrive à ce point-là, le Seigneur était avec eux. Dans, les, dans le, dans le Jourdain, donc au Jourdain, voilà. Alors il dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme Vous vous souvenez Les saints et puis il a mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites que moi je suis Simon Pierre a répondu, il a dit, tu es heureux, Simon, fils Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon père. Il dit, mais sur cette révélation-là, moi ici, je bâtirai mon église. Il est pour les de mon au point contraire, n'est-ce pas, non il dit, mais, il dit, mais je te donnerai les clés du royaume. Non, monsieur, vous connaissez, non Ce que tu vas lier sur la terre, sera donc euh, euh, ce que tu déliras. C'est vrai. Donc je te dis, ce jour-là, ce que tu vas dire, ça sera acté. Mais Dieu savait très bien que ces pires là ne pouvaient pas dire autre chose que lui voulait qu'il dise. Amen. Amen. Ah bien, le frère et ça. Dieu ne va pas lier ce qu'un homme être bien avec son intelligence peut dire quand même. Non. Alléluia. Amen. Donc, avant que Pierre ne vienne au monde, oh, il avait fait en sorte ah, que pour oh, ce jour-là, l'humanité soit fermée en lui. Frère, il a le contrôle de toutes choses. Hein. Vraiment, le contrôle de toutes choses. Il, il contrôle, il dit, pour que ce jour-là, alors ce qu'il va sortir, c'est ce que moi j'ai dit, mais qui est gravé aussi en toi. Alors, ici, il est bien. <rire> il dit Ah oui, tu continues d'abord, regardez très bien. Et ces jours-là, les temps ont passé, n'est-ce pas Puis il est, il est mort, il est ressuscité, il est monté, et puis il a dit Allez, dans la chambre haute, attendez jusqu'à ce que. N'est-ce pas Ils ont été obéissants. Les jours de la Pentecôte un va appétuer, puis des langues de feu, puis son des années, et puis vous avez commencé à profiter, blablabla. Mais maintenant, quand il faisait maintenant ils d'apporter la parole, vous n'avez pas remarqué mais, Il y avait gens. Il y avait gens, il y avait tous ceux-là qui ont été, où, effectivement, vous dites, Mais les gars, ah, on va commencer à prêcher à gauche, à droite. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, tous, non, non, non, Dieu est grand tous, ils étaient là, effectivement, il n'y a aucun qui a eu pour dire, ah, je veux parler, je vais parler, non, non, non, non, non, mais c'est Pierre, parce que imaginez, prenons l'exemple que, que ce soit Jean qui se soit levé. je donne un exemple, sous l'impulsion de pouvoir dire, ah moi j'étais avec lui, mais c'est sous l'impulsion avec Jean, mais qu'est-ce que Jean allait à pouvoir dire, parce que le Seigneur lui a dit, je te donnerai les clés à Pierre, pas à Jean, ben, mais quand les gens sont venus poser la question, au oh, bon, oh, Frère Képho, aussi, je pose cela à Jean, qu -ce qu'est-ce que, qu que Jean allait répondre? Non, parce que, qu'est-ce que Jean allait répondre? Vous voyez, frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il ne s'agit pas de l'humain. Dans les églises dénominationales que vous pouvez fabriquer, vous ça, vous faites ce que vous voulez, mais quand il s'agit de là où Dieu agit, laissez Dieu dans son œuvre et d'accomplir ce qu'il veut faire. Mais c'est long, même si le choix de Dieu ne vous plaît pas, Dieu ne cherche pas à vous plaire. <rire> Dieu cherche les choses qui sont conformes à sa volonté. Ah oui, oui, oui, oui parce qu'il dit que ceux qu'il a connus d'avance, toi tu ne le connaissais pas. Mais c'est toi quand tu vois, ah celui-là il est bon, non, non. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà prédestinés. Donc il suit donc son programme, jamais il peut déroger à son programme. Il suit son programme. Il ne fera pas ce que lui, toi tu attends de lui. Oui, des, des, des Saül, oui, il peut faire cela. Les Saül peuvent faire tout pour pouvoir vous plaire. Mais Dieu ne fera jamais cela. Dieu, il a un programme. Parce qu'il suit, suit autre chose. C'est comme, comme ça que tous n'ont pas eu. Et c'est là quand, quand quand vraiment la chose de Dieu est dans des dents, dans l'intérieur, il n'y a pas de guerre. Non, non, non, non, il n'y a, a, a pas de guerre, il n'y a pas de... Non, non, non, non, non, on sait que Dieu a eu à pouvoir... Aller. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que si la chose de Dieu est au dedans de vous, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais c'est toujours à la parole qui se réfère. Qu'est-ce qu'on nous dit, effectivement, que... vous, vous verrez Le Consolateur, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous conduire dans... La vérité, c'est quoi C'est la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit ne pourra vous conduire... Non, non, non, non, non, non. Parce que son travail, c'est de pouvoir vous garder en lui. Ah oui, que Dieu te bénisse. Donc c'est ça, donc c'est demeurer là. Donc que, alors quand, quand lui, il a établi un ordre. Ah oui, mais quand, quand, quand le Saint-Esprit a établi un ordre, qu'il a eu pouvoir baptême. Mais quand moi j'ai le baptême du Saint-Esprit, je ne peux pas aller en dehors de l'ordre. « Ah oui, oui, oui, peu importe, même si hein, on descend Mais là, là, là... C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quelque chose de tellement merveilleux. Il dit « Mais quand bien même un ange descendrait du ciel... » Bon, bref, regardez maintenant ici. Nous, nous retournons dans Jérémie au chapitre 2, parce que nous avons lu des... Il dit « Mais et, avant, avant que je, donc, avant que je, je te connaissais, donc, et avant que tu fusses sorti de son sein... » Vous suivez ?« Je t'avais donc consacré... » Tout ça, c'était avant... Hein. C'est pas parce que par exemple, quand il est sorti, non, non, non. La Bible est claire, il dit, mais avant, avant, avant que tu fusses sorti, donc sorti, donc je dis que être dis qu'être inventé, quoi, de son sein, vous comprenez cela, je t'avais consacré et j'avais fait quoi Je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors maintenant, qu'est-ce qu que l'école biblique va faire de toi <rire> Qu'est-ce que le col biblique, parfait, même s'il si te donne des grands diplômes, que tu es docteur en, en théologie et établi comme prophète, effectivement, c'est parce que j'entends beaucoup aujourd'hui aux Arabes, surtout au Congo, en Afrique, il y en a tellement à la sauce, à la pelle, effectivement, on, euh, homme de Dieu, prophète quand tu regardes prophète en question, tu dis, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et pitié des gens, parce que ça, ce sont des insultes. Il y en a de ceux qui ont déjà mis, je ne sais pas moi quoi, sur le visage. Et quand il avait dit prophète, donc j'ai dit, dit, mais. Merci de, ah ben, je comprends, hein. Parce que ce sont des prophètes qu'on trouve dans les écoles. Oui, que. Si Dieu ne t'a pas donné cela, comment peux-tu les devenir Mais ils sont dans les églises. Et si vous saviez combien les gens leur donnent de l'argent Si vous saviez combien de bâtiments ils ont. Si vous savez combien les, les églises qui bâtissent aussi les grandes, effectivement, tout ça. Oui, c'est vrai. vrai. En Afrique, Moi, je me suis dit, mais mon Dieu, il pitié. Il dit, mais ces gens en Afrique, ils sont pauvres. J'ai dit, mais les gens n'ont même pas pitié, en fait, hein, les, les, les, les, les, les, ces personnes-là. En fait, c'est parce qu'ils n'ont rien d'un berger. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont rien d'un berger. Ce sont de lourds ravisseurs. Ils viennent simplement avec la peau de brebis. Et le troisième a pour dire que voilà, et ceci et puis bon, ben, et puis, ça marche bien. Je, je me souviens, je me souviens une fois ici, donc, euh, il y avait une personne qui était venue donc ici pour nous. Ben, le Seigneur a permis qu'on puisse te rencontrer là-bas, quelque part là, et puis bon, il est venu, mais ben, il est touché, resté ici. Et puis, chaque fois qu'il venait dans mon bureau, <rire> c'est terrible, bon preuve, <rire> et Dieu a <à> quoi la grâce, <rire> que Dieu nous aide est que nous, nous devons connaître effectivement les choses Mais je ne vais pas rentrer en détail parce que les gens vont, pas, vont mal penser. Alors, j'ai dit que je continue ici, il dit, ben, qui fut sorti de son sein, il dit, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je, suis, je ne sais point parler car je suis un enfant. Il Et l'Éternel me, me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que tu penseras. Non, jamais. non. Alléluia. Tout ce que je t'ordonnerai. Alors, mon frère et ma soeur, il ne faut pas qu'on puisse avoir la démagisation. Je vais prêcher, je vais. Je vais qu'on voit un peu un groupe là, je vais exhorter. Frères et sœurs, pour l'amour du Seigneur Jésus, oui. asseyez-vous. Vous n'allez pas rendre des services aux frères et sœurs, hein? non? Parce que quelqu'un qui ça brûle comme ça, je vais prêcher, je vais prêcher. Frère, il y a un problème quelque part. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais le problème, c'est aussi vous, hein? Mais c'est vous, vous mettez sur les personnes n'importe qui, n'importe quoi. Ah, frère, ah, c'est vous, c'est vous. Le problème, c'est vous. On a beau vous prêcher la parole de Dieu pour c'est toujours vous. Frères et sœurs, vous devez quand même comprendre que. Et je disais, je ne sais pas quel, quel frère que je disais là au c'est. Vous savez, quand quelqu'un est sous une onction, une fausse, déjà s'il si est un faux. Mais c'est que tout ce qui y a de mauvais, parce que dans des faux enseignements, il y a toujours des démons avec. Chasser la vérité, parce que <rire> les faux enseignements ne peuvent pas venir du Saint-Esprit quand même. Oui, parce que vous avez difficile de, de croire cela, ainsi, ainsi de suite. Mais non, c'est que <rire> les faux enseignements ne viennent que des, des démons. Donc, quand les démons sont donc à la base, et que la, chose, la personne, effectivement, sous cette fonction, effectivement, ça fait, et que bon, vous, vous êtes donc là, là, là, là, là, mais vous êtes aussi sous le même. Emprise. Oui, des démons vont se vous, vous tourner effectivement et puis vous perdez les normes. Comment est-ce que les gens elles, passent de la sainte doctrine à, à hein, parce que <rire> c'est une balance. Oh, on se balance comme ça. Donc on était comme ça et puis seulement quelque chose s'est fait passer bah paf boum. Alors là c'est autre chose qui entre en vous. Ah, vous vous êtes là Alléluia. en fait mais vous êtes déjà sous l'emprise des mauvais esprits. Parce que vous avez accepté à griller quelque chose qui n'est pas conforme. Mm -hmm. Et c'est ça. Ne jouez pas avec ces choses, mon frère et ma soeur. J'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est bien. Oh, mais les jours où vous partirez dans le cercueil, vous serez seul. Il faut que vous posiez la question. Il ne faut pas être là pour faire plaisir parce qu'on donne... C'est important. Vous ne direz jamais, Seigneur, parce que quand vous serez à la barre du jugement, vous direz, Seigneur, nous n'avons jamais entendu. Vous l'entendez maintenant il faut arrêter. Il faut que vous sachiez prendre position pour la parole de Dieu. Dans ces bas c'est absolument nécessaire. Vous vous souvenez d'abord, et, et c'est ce que le Seigneur a dit ici, effectivement, et il a veillé. Vous voyez, vous voyez que Jérémie, quand Dieu même lui a même prouvé qu'il était, Jérémie n'a pas dit « Alléluia, je veux maintenant vous montrer, Mais, Non, non, non, non, ne dit, Seigneur, je suis qu'un enfant. » Dieu ne même pas parler, effectivement, aussi. De... Et lui, il s'est dit, non, non, non, non, non, non, tu iras où je t'enverrai. Et tu diras certainement ce que je t'ordonnerai. Donc cet homme, effectivement, aussi, il a montré sa faiblesse, effectivement. Bien sûr, il faut qu'il ne soit dans la faiblesse. Parce que si tu dis que moi je suis capable, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu te sens, comme si tu t as déjà avalé beaucoup de livres, effectivement. Et puis tu dis, je connais, je connais, je connais, je connais, mais tu ne connais pas vraiment ce que Dieu veut que tu connaisses. Oui, c'est toujours dans l'humilité. Je n'en sais rien, Seigneur. Ce que tu veux, c'est ce que je veux me laisser conduire. Oui, mais je t'ordonnerai dans ce que moi, je dirais, je t'ordonnerai. C'est que Dieu te dira effectivement, de pouvoir dire au peuple. Mais ce n'est pas la chose qui doit te plaire, toi, en tant que vaisselle. Enfin, euh, vaisselle, je veux dire, en tant que vase, merci, que Dieu te bénisse. Vase, pardonnez-moi, c'est simplement ce qui, je pas avec qui j'ai parlé en anglais, je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Euh, ah oui oui, je... Et donc c'est-à-dire qu'en tant que vase, ce n'est pas que ça doit me plaire moins pour pouvoir arriver à pouvoir dire, je veux lui dire que ça ne me plaise pas, que ça me plaise ou pas. Moi, mon problème, que... le Seigneur, c'est problème, c'est que tu dises. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Tu dises effectivement la chose comme Dieu. Tu... C'est Jérémie ici, il a beaucoup souffert. Hein? Ah ouais ah ouais. Ah oui, on l'a frappé, on l'a... Enfin, on va bien. Les... Donc ça dit que Dieu dit que ce que moi je t'ai dit de dire, tu vas le dire. Souvenez-vous encore, je pense que ça doit vous rappeler quelqu'un. Moïse, non Moïse, quand Dieu... J'ai toujours été, vous savez, les gens répètent toujours ça. Mais moi, j'ai toujours été quand même euh, touché et profondément étonné aussi de voir quand je compare évidemment avec l'humanité aujourd'hui, quand on compare aujourd'hui, s'il si, si y, si y a aussi un, un, un, un, un, un, un, un milieu où les désordres ne pouvaient jamais régner mais qui règne encore, encore beaucoup plus, c'est dans ce message du temps du soir. Les gens, je souffre beaucoup quand je regarde ça. Bon, ça c'est ma souffrance, ça c'est pas votre problème, hein. mais c'est la mienne. Et, et là j'ai dit, j'ai dit, quand bien même tu peux même regarder un frère c'est ça qui est triste une fois qu'il a commencé à lire et qu'il connaît quand même beaucoup plus le vêtement dans les brochures il se sent toujours prédicateur mais Dieu n'est pas prédicateur frère. c'est le désordre qui est rentré effectivement alors que Dieu a vraiment parlé clairement ah ben oui frère plus clair que cela n'a pas mais c'est là-dedans, effectivement, aussi, que les gens ils mettent du désordre, effectivement, avec la ils sont Toujours moi là, je vais, je vais passer. Et là, là, je vais faire. Je vais mais, mais en fait, c'est toi qui veux faire. C'est toi qui veux parler. Mais puisque tu cites simplement les écritures, évidemment, les gens aiment les écritures. Mais en fait, ce que tu as derrière l'esprit, c'est ce qui est dangereux, parce que ça se transmet chez les gens. Ah oui, parce que ce qui sort, ce n'est pas quelque chose qui est des dieux, parce qu'il y a quelque chose de mauvais de s'aimer dedans. Est-ce que vous suivez C'est absolument nécessaire. Alors, là, Moïse, lui, effectivement, euh, est-ce que vous suivez Amen. Vous êtes dans la parole, hein Amen. Vous suivez que c'est la parole, hein Amen. Merci, parce que je lis avec vous. Oui. Parce que, qu'on vous dise pas, oh, les frères, mais c'est la Bible. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut que vous compreniez une chose. Il y a beaucoup de gens dans différents pays qui sont connectés. Et la responsabilité, c'est que ça soit simplement la parole de Dieu. Parce que <rire> vous ne vous rendez pas compte de la taille de la responsabilité. Parce que vous pouvez mourir et faire mourir les autres. Donc, ça ne doit pas être un parti de plaisir pour que dise, « Ah, il a porté, et ça fait... » Non, non, non, non, non, non, non, non, non. L'objectif, c'est que, que Dieu entre dans le cœur. Amen et que l'homme qui est devant, parce que Dieu, Dieu nous a pas envoyés pour être... Je non. Dieu nous a envoyés pour que lui soit vraiment connu. Alors, on ne doit pas répéter à la bouche que Dieu soit connu, alors que dans le cœur, dit, je veux qu'on me connaisse aussi mon nom, qu'on voit, je fais exploits. C'est des années... Pardonnez-moi l'expression, mais les gens... En fait, les gens n'ont pas compris que, dans ces temps aussi, Dieu a donné des dons. On peut être là, si en train de te regarder, on, on, là, quand tu parles, même si c'est on sait quel esprit y a derrière. Frère, arriver à la fin de la danse, nous sommes, nous sommes le de ce notre d'être parfaits, frère. Et Dieu ne va pas prendre des gens qui sont imparfaits. Non, puis il ne doit pas nous manquer un don, mais c'est sûr et certain. Toi, non, mais les, les gens sont toujours en train de te voir. Oui, je vais, je vais jouer avec eux parce que je veux me voir. Comme... Non, non, non, non, non, non, non. Dieu a déjà travaillé. Il, il donne des dons. Donc, on observe la personne, on comprend. Mais derrière sa pensée, c même s'il me même dit, si il y a quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Non, mais c'est cela. Alors, ici, euh, Moïse, effectivement, aussi ici, euh, il dit, euh, le Seigneur l'appelle, effectivement, et avec la crainte et le respect qu'il avait, vous vous souvenez, il a ôté ses chaussures et ses pieds. Et puis, le Seigneur lui parle, effectivement, pour quelles raisons lui est apparu parce que cet homme-là ne pouvait pas bien qu'il était en Égypte. Effectivement, il avait, il connaissait bien. Il était fils de Pharaon, parce que pas la, la fille de Pharaon, parce qu'il a élevé, il là-bas, il, il été là-bas. Il avait tout ça, il connaissait bien. Il pouvait aussi sortir. Effectivement, il dit, bon, comme je connais la tactique là-bas, je vais former une armée à l'extérieur pour aller combattre. Monsieur, ah non, parce que là, je crois que ce n'est plus. Mon, et c'est c'est dit, je sors. Maintenant, je m'occupe simplement des moutons. Dans la paisible, eux, ils sont là-bas, ils vivent leur vie. Eh ben, moi, je ne peux rien faire. Pharaon est tellement si puissant, je m'occupe de moutons. Vous savez, ce sont des gens qui ne cherchent pas à s'occuper des grands postes, des grandes choses. Mais oui, bien sûr que oui. Parce que, c'est ce que je me dis toujours, je dis, pourquoi dans les églises, les frères ont toujours les désirs, de pouvoir quand même, on me voit, je dois faire frère. Pour quelle raison vous ne vous, vous sentez pas bien dans les bancs aussi, vous s'asseoir Oui, mais vous êtes bien avec les frères, avec les sœurs. On s'assied là, on chante la gloire de Dieu. Évidemment, c'est même parce que ça vous épargne beaucoup. C'est parce que les frères ne sont pas simples. <rire> souvent, quand tu vois un autre frère qui se tient devant, qui apporte de un Dieu, vous dites, mais pour moi, c est, c est, c est, Puisque lui, il peut le faire. Alors pourquoi pas moi, je hein, le faire C'est ça le problème, le sou de conflit, non Puisque lui aussi, il est un homme, hein, je crois qu'il peut le faire. Et, et surtout, si vous, vous parlez avec lui souvent, quand il dit Ah, mais je le connais, donc ça dit qu'en fait, que moi aussi, je peux faire ce qu'il a. Mais il oublie en fait. Que humainement parlant, vous pouvez parler avec la personne. Mais la personne n'est pas au niveau où vous êtes. C'est 100% vrai. Monsieur. Et vous le croyez ou pas, mais c'est la vérité. Il n'est pas au niveau où vous êtes, effectivement. Parce que Moïse, par exemple. Moïse, par exemple. Par rapport à Aaron. Il pouvait être le frère d'Aaron. Parler avec Aaron. Manger même avec Aaron, mais devant Dieu. Ah non Que Dieu soit béni. C'est que Dieu te bénisse. Et le Seigneur c'est qu'il a dit. Parce qu'Aaron et Marie ont parlé contre Moïse. Oh, c'est notre frère, parce qu'il a fait ceci. Il ne peut pas voir la femme indienne, pas comme nous. Ah Dieu vient et dit, mais ne gagnez-vous pas Dieu. ok, ok, ok, ok. Ah oui, il a repris à Moïse, mais vous vous comprenez, mais craignez pour va Dieu. Il dit, mais Moïse n'est pas comme vous. Bien que j'étais loin, toi, c'est Moïse n'est pas comme vous. Non, même si moi, je ne pas avec toi ou rit avec toi, Moïse n'est pas comme toi. À mes yeux, il est différent de toi. Et ce que je vais placer à Moïse, c'est plus... Mais c'est vrai, vous connaissez cela. amen, amen. Amen. Alors on disait, oh, mais c'est mon frère, je préfère, je veux lui dire, je vais lui répondre. Et Dieu dit, stop, ah, Oui, oui, oui, oui. Non, ça, ça, les gens Amen. ne comprennent pas. C'est pour vous aussi, frère. Bon, D'ailleurs, nous avons lu combien euh, dans, dans, dans deux chroniques, effectivement. La reine de sabbat. C'est vraiment très touchant. En plus une femme. Et puis on nous dit encore non que Dieu soit béni. Une reine. Elle pouvait rester dans son royaume effectivement avec son peuple effectivement. que bon ça. Mais non mon frère et ma soeur. Et dans cette femme effectivement étant là-bas effectivement il a entendu. Il a seulement entendu. qui hein. là-bas en Israël. Alléluia. Dieu soit béni. Il y a Dieu qui agit là-bas. Et ce qu'il a fait est tellement si grand. Mais qu'est-ce que ce Dieu a fait de tellement si grand Il pouvait se dire aussi, effectivement, de, non, je suis reine, et si là-bas, en Israël, il y a un roi, moi je suis reine, donc nous sommes dans la même page. Nous sommes donc, ah, oui, même niveau, quoi. Encore, on peut pas parler comme un collègue à ce qu'on se connaît. On hein. va dans un pays je vais avec moi, on va Non Non, non, non, non, non, non, non. <rire> oh là là là là. La femme a entendu une chose. Il dit il est roi. Mais il a quelque chose de plus là-dedans. Il n'est pas comme tous les rois, lui, là. Alléluia. C'est ainsi qu'elle s'éleva. des chameaux, cette femme, une reine. est effectivement, comme à l'époque, il n'y pas d'avion. Pour qu'il prenne, par exemple, dans la classe business, en tant qu'arène, là, ou bien un avion personnel, des jets privés, pour aller voir le roi Salomon. Nous, c'était des chameaux. Et vous voyez comment les chameaux marchent, non donc cette femme ici, pendant ce chemin-là, en plus c'est une femme. Et puis il devait souffrir par ses chameaux quand il marche. Ça fait bouger quand même. Et ça les dos, que ça soit ceci. Donc elle pouvait dire, bon, elle a fait même des cent km et dit non, en tout cas je suis fatigué. Je rentre et puis bon, on va peut-être fois comment on peut inviter. Non, non, non, non, non, non. Elle avait quelque chose dans son cœur qui persévérait. Ah oui, c'est ça, c'est important. Et, et c'est comme ça qu'il a commencé à pouvoir avancer, avancer. Ma, C'est-à-dire que même quand même, c'était dur et tout ça, mais il savait qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas. Oui, parce que... Et là, il a dit, mais tous, nous sommes des rois. On agit en tant que roi. Mais c'est lui-là. Il y a quelque chose de plus qu'il a. Donc j'ai entendu au Mar parce que quand le caravane passait, les gens passaient effectivement dans le royaume, et un disaient oui à Jérusalem en Israël et blablabla. il aurait pu dire ceci. Bon, euh, je vais lui dire de venir. Comme nous sommes donc hein, de collègues dans le dans le règne quoi, donc je suis reine, et il est roi, je peux lui inviter dans la diplomatie qu'il vienne effectivement aussi comme ça on va s'entretenir en privé. Non, non, non, non, non. Elle a quitté chez elle pour aller là-bas. Il faut l'humiliter. Amen. Amen. a sur ce chameau, effectivement, si on avance sur ce chameau, elle a quitté là-bas, chez elle. Non, mon frère et ma soeur. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ce qui s'est passé avec cette femme ici, cette reine, est marqué dans l'histoire et devant Dieu aussi. Parce qu'il attend qu'elle reine là-bas où elle était. Donc il reconnaît, même si elle est reine, effectivement, que là-bas c'est Salomon, effectivement. Mais c'est un, un homme que Dieu a donné quelque chose de plus. Non seulement d'être roi, mais lui, il a quelque chose de plus. Alors, je n'ai pas, moi, à pouvoir demander à cette personne-là, parce que déjà, je ne suis pas dans sa catégorie. Bien que roi. Je ne suis pas dans sa catégorie. Donc il est dans une autre catégorie. Amen, amen, amen, amen. Parce que nous régnons, nous disons, mais quand nous regardons effectivement ce qu'il fait, nous entendons. On dit, mais tout le monde dit, mais ce n'est pas possible. Je suis reine aussi, mais je ne suis pas capable. Frères et sœurs, c'est une leçon. C'est une leçon. Et bien, il a pris ses chameaux, comme la Bible le dit, et ses serviteurs et tout ça, et les, et les, il a parcouru donc le désert jusqu'à ce qu'il arrive. Mais après combien de temps Quels sont des mots évalés les chaleur du soleil, les douleurs en tant que, non, que Dieu. En tant que reine, il a transpiré et tout ça, vous connaissez, poussière des désert. vous savez, il n'avait pas tout ça qu'il avait pour mais parfois pour les, les petits jours qui quelque part autour. Donc lui, mais quand même son désir, Dieu soit béni, Amen. était d'aller voir ce roi-là. Alors quand il, il est arrivé, comme la Bible l'a dit, nous pouvons lire effectivement aussi avec vous dans les, les chroniques, nous pouvons euh, continuer à pouvoir lire cela. Hum. nous comprenons. Cela. Voilà, découvrir le chapitre 9. Alors, il est arrivée, la Bible nous dit, effectivement, nous dit que au euh, verset, verset, euh, voilà, je le réunis encore, donc, elle a Donc, la, la, la reine de Saba a pris donc la renommée de Salomon, elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes, elle avait une suite fort nombreuse, et des chamans portant des aromates, elle n'est même pas venue à main vide, des chameaux portant des aromates c'est extraordinaire hein? de l'or en grande quantité ah oui. et, et des pierres précieuses elle s'est rendue auprès de Salomon et, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son corps alors ce qui est merveilleux dit mais Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y a rien que Salomon ne sut lui expliquer alors là, elle était donc assise devant, parce que d'abord elle est venue, puisqu'elle a entendu parler. Et puis, elle est venue, effectivement, et s'est tenue dans la présence de la personne. Là, pour voir que, combien voilà, bien que elle était aussi reine, elle n'est pas venue comme ça pour dire, « Bon, copain des gars on s'assied un peu en cause, comme j'ai dit. Vous comprenez Oui, c'est comme ça. Et que on s'assied un peu et, et, et on cause comme copains. Non, elle n'est pas venu comme ça. Il est venu avec beaucoup de respect. Elle est même venu avec des présents qui, dans son cœur. dit, mais un tel homme, un tel roi, par exemple une telle personne comme ça, mais moi je vais quand même aller comme ça, comme à causer. Je, je dois quand même lui montrer que j'ai de la considération. Que je le respecte. C'est cela le problème qui manque à beaucoup. J'ai toujours donné un petit exemple, je n'ai dit. Il suffit qu'on passe... Bon, on trouve, il y a des gens qui sont comme cloués, cimentés, visés, sur des chaises. Et on passe comme ça. Hein. La Bible dit que devant les cheveux blancs, on doit s'élever. Je ne sais pas comment on a éduqué les enfants, mais selon les saintes écritures, c'est comme ça. Tu ne peux pas rester sur la chaise et dire bonjour frère. Bonjour, sais. Bonjour, mon frère. Non, frère et sœur, il faut rééduquer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Il faut rééduquer vos enfants. La manière de pouvoir se tenir. Même en présence de, de, de, de, de personnes qui sont âgées. Comment ça soit. Je ne vais pas faire le dessin ici. hein. Comment on doit s'asseoir Parce qu'il y en a de ceux qui viennent s'assier là, les jambes, et puis vous voyez la partie de cuisse. Nous, on ne vous demande pas vos cuisses ici. Mais c'est vous qui devez éduquer les enfants. Il dit Mais quand vous vous habillez, je ne sais pas. Mais moi, je me pose la question Mais quels parents vous êtes Oui. Quels parents vous êtes Moi, je vais vous étonner. Moi je veille et je surveille les miens. Ah oui, jupe, je vais voir. si... »« mais, mais quand même, j'ai dit, oui, oui, oui. Parce que s'ils sortent de la maison ici, ah, évidemment, qu'est-ce qui va se passer si elles si mettent, on va dire que puisque c'est le pasteur, et nous aussi on va suivre. Alors c'est ça le problème. Alors, j'ai. Bien sûr que oui. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Moi, je ne permets pas de saleté. Je ne permets pas des gens de sortir de chez moi avec des saucisses ici, pour ça. Non, non, non. Si vous voyez saucisses, c'est une révolution. Et moi, je n'aime pas les révolutions. Alors, j'ai couplé. Oui, ah, bah, c'est vrai. Ah oui, ça, vous devez. je vous informe déjà pour ne pas dire ah, on suit. Non, non, non, non, non, non, non. Moi, ce sont des jupes amples. Et surtout quand ils doivent venir ici devant. Parce que tout le monde voit. Ah bien sûr que oui, frère nous devons pas, nous avons une responsabilité. Moi j'ai une responsabilité, allez, allez, allez. ceux de ma maison venir ici, parce que vous savez bien, hein? après avec les coiffures, avec ceci ou cela, tous les faits, les. Ah, ah, ah. Moi non, non, non, non, mais je regarde les gens, hein? je regarde les de chacun des frères et sœurs. c'est pas leurs enfants que vous voyez, je regarde simplement, je ne dis rien, non, non, non, on ne doit pas être là, ma poupée, ma Cécile, Non Amen. Et si on doit respecter les frères Amen. Et vous devez vous respecter, si vous ne voulez pas ça dire, « Alléluia, puis laissez le vôtre s'exposer comme des prostituées ou comme des, des, des, des gens derrière avec des pantalons qui sont serrés, serrés, serrés, serrés. » Non, non, non, non, je, je surveille, je regarde. <rire> ça, c'est pas facile. Je sais que pour les parents, ce n'est pas facile. Et les, toujours parce que ouais, papa toujours Et C'est comme ça qu'ils font vos parents, maison. Ah, ah, ah, tu cries, moi je t'ai fait venir. Alors là, je pense que les choses changent. Parce que ce n'est pas un lieu d'exposition, de prostitution ici, c'est quand, quand même la maison de Dieu. Et puis, vous voulez qu'en en fait, comme ça, on voit que toute la jambe... On a quand même la jambe, il faut quand même la protéger. C'est pour ça que j'ai toujours dit ceux qui s'assied, j'espère qu'ils adoptent des comportements bien. Hein? L'attitude qui est vraiment conforme, nous voit se mettre en fait... Ah oui, ça c'est nécessaire. Alors vous, vous avez vos enfants, vos filles. Parce que vous savez, une fille, quand elle atteint un certain âge, vous comprenez, je ne vais pas faire les détails. Les mamans comprennent. Donc, ça, ça monte un tout petit peu. Alors kikins, donc vous qui connaissez, Alors et puis les garçons, ça devient à ce moment-là un succès, ou quand ils ont piraté. et comment ça vous à ce moment-là, il dit, j'ai envie de me marier, en fait, ce n'est pas le moment parce que ce n'est que oh, la flamme là, parce qu'une fois qu'il a conçu... Vous connaissez l'histoire du euh, fils de David avec sa sœur je sais que beaucoup sont fâchés ici mais ce n'est pas mon problème ah, c'est comme cela le problème parce que les gens n'aiment pas la vérité en fait on ne doit pas vivre comme des hypocrites hein, comme des gens des églises C'est pas moi de quel nom si nous avons dit Seigneur nous te servons oui. parents vous n'allez pas me détester hein, parce que, non c'est parce que vous ne savez pas Vous. moi Dieu m'a accordé la grâce J'ai dit que je ne dis pas beaucoup de choses hein, mais je vois ce que vous, vous ne voyez pas. Vous savez, vous pouvez déposer, parler avec vos soeurs qui sont ici. Je peux les même le lever. C'est dernièrement une qui m'a touché le cœur. Elle me dit, si je t'avais vraiment écouté, Alors elle il dit, mais c'était vraiment ma folie. Si j'avais vraiment écouté, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui où je suis. Mais c'est vrai. <rire> Oui, c'est elle d'ailleurs, que Dieu te bénisse. Oui, oui, oui, oui. ça m'avait touché le cœur quand elle parlait comme ça. Je dis, Seigneur, oui, Rebecca, vous la connaissez bien. Elle, elle est un peu bouteille blanche. Tu sens Elle me dit vraiment, elle me dit, mais tu avais encore écrit c'était quoi la folie de cette personne petit. il y avait une expérience, bon bref, oui. Je voulais te dire, c'est l'expression qu'il a. Mais ça m'avait touché effectivement aussi. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on donne un conseil, on te prend toujours mauvais. Hein. Que ce soit les parents, quand on dit, on dit votre enfant on dit, on se dit, oh, mais pourquoi seulement mon enfant Mais non, on sait que si on voit, si tu ne corriges pas maintenant, il deviendra une prostituée. Par cet esprit-là, colle à la personne et c'est fini. Donc, on veille à cela. C'est pour le bien de vous-même. Et pour le bien aussi de votre postérité aussi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait dans ce... Donc, c'est-à-dire que nous devons rééduquer nos enfants. Leur parler, leur apprendre qu'effectivement, que non. Là où nous allons, ce n'est pas euh, un, un, un, un, un défilé de monde hein, ou une maison d'exposition pour que tu sois... D'ailleurs, si tu dis que tu es la plus belle, non, ce n'est pas vrai. Parce que les autres aussi sont belles. Je suis la seule belle, je suis la belle. Quand on voit dans l'église, dans assemblée, il n'y a que moi. Bon... Non non, non non non non non non non Il y en a toi, il y en a l'autre, il y en a non, de... non non. Donc d'ailleurs toutes sont belles. Et puis aujourd'hui. Bref. Donc c'est à dire que cet esprit-là rend à la personne. Il faut qu'on voit quand je rentre, tout le monde doit avoir les regards. Mais en fait, on comprend que tu es possédé. On a besoin. Non non, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc on doit prier pour toi. Alors, c'est là qu'on doit arriver à pouvoir comprendre. Alors, elle est arrivée donc avec des aromates. Vous suivez donc, montrant comment, ce qu'elle avait effectivement. Et puis, comme elle était là, elle s'était donc, donc humiliée elle-même. Et puis maintenant, elle dit, mais on t'a entendu parler, et ça, cette renommée est partie jusqu'à moi effectivement, ce n'était pas des histoires, mais je vais quand même lui poser une question. Et ces énigmes en question, donc personne peut-être dans son, dans son contrée ne pouvait pas répondre à cela. Mais elle a peut-être l'idée en se disant que bon, il, il est un peu spécialisé quand même comme tous les autres hommes. Je veux lui poser des énigmes que les hommes n'ont pas pu arriver à pouvoir résoudre. Parce que quand je le regarde, je dis, mais il est humain comme nous. Je pensais qu'il allait trouver quelqu'un qui avait. Non, non, non, mais il est, il est humain. Alors. Testons maintenant sa connaissance. <rire> Elle ne s'était pas bien rendue compte en fait. Amen. Mm -hmm. Elle ne s'était pas bien rendue compte, évidemment, aussi, parce que le niveau dans lequel, le niveau auquel, effectivement, cette personne-là se trouvait, voilà qu'elle a commencé à pouvoir partir avec des énigmes. Des énigmes. Vous suivez Frère oh, et ma soeur, vous suivez Est-ce que d'abord c'est rentré en vous d'éduquer vos enfants Amen. Donc quand vous sortez ici, vous vous souvenez, j'ai déjà parlé cela, mais c'est toujours, vous vous souvenez, je donne quand même un exemple de mon petit-fils, hein? Solomon. Vous vous souvenez, pas que ce n'est pas son petit-fils, mais c'est un exemple que j'ai donné. L'autre fois ici, je disais, ah, allez-y dans les garde robes de vos enfants, triez, trier. trier. Est la, je ne donne pas, les, les, pas la main, hein? mais quels sont les parents ou la maman qui a trié dans les dans garde robes de ses enfants. Parce qu'on revoit toujours presque la même chose. amen. Mais mon petit fils le il est rentré avec sa maman à la maison. Il dit, maman, maman, maman, maman. Je lui dis mais quoi Oui. Ben, à l'église, on a dit qu'il faut qu'on trie les garde-robes. C'est vous dit la vérité. Ma vie est là, vous pouvez le demander. Il dit, maman, c'est pas vrai. Je peux pas mentir ici. Hein. Il dit, on a dit qu'il faut qu'on trie la garde-robe. Un petit, hein. Garçon en plus. Il dit, on doit dire, maman, il faut trier, il faut trier. Regarde dans la garde, tout ce qui n'est pas bien, là, là, là, il faut Il lui dit comme ça, hein, tu tries, tu tries, tu enlèves. Mais ce pas vrai. bien oui. oui, sa maman, il dit, il dit, non, maman, il faut trier. Il faut que tu puisses regarder ce qui, qui n'est pas bon, que je ne dois pas porter à l'assemblée, ce qui n'est pas bon, maman, trier, enlève dedans. C'est un jugement, hein? Mais vous, avec vos filles, c'est toujours pareil, hein. Et ça, ça vous les, on laisse un peu passer le temps. Une semaine que Dieu te bénisse. Hein. Et on va, va, va s'oublier parce qu'on va encore mettre encore d'autres prédications. Et puis, et puis vous, vous qu'on avait, j'étais on regarde un peu. Ils ont oublié, Subu. Mais Dieu n'oublie pas qu'on en a parlé. Ah oui, qu'il vous a parlé. Et puis bon, les parents aussi font semblant comme s'ils ne voient rien. Ils ne voient rien du tout, je ne rien. Du Mais vous êtes coupables mais <rire> oui, c'est ça, ça. Et les parents et l'enfant, culpabilité. Donc vous avez une responsabilité de pouvoir veiller à cela. C'est très important. Donc, alors nous revenons maintenant. Alors, euh, vers les énigmes, c'est rentré quand même. Hein? <rire> que Dieu nous aide. Amen. Si c'est vraiment rentré, on verra la prochaine fois. Comment vos enfants vont être habillés ici, si c'est comment est ce que c'est Parce que c'est quand même nécessaire. On ne rentre pas dans les lieux très saints n'importe comment. Il faut être habillé de la manière la plus importe les explications que vous pouvez donner, mais nous devons rester conformes. On ne rentre pas n'importe comment. On doit quand même être habillé. Mais c'est aussi comme. Si c'est nécessaire, bref, pour toi. Elle vient donc avec des il dit. Je vais poser maintenant à cet homme parce qu'il a regardait et dit Bon, euh, je les vois maintenant, je vais quand même voir si vraiment et bien lui est qu'il a fait. Il a commencé avec des énigmes, des choses le plus compliquées. et Puis il regardait ce qu'elle ne rendait pas compte, ne se rendait pas compte. Pendant qu'elle posait ses énigmes, effectivement, il disait Je pose à un homme les énigmes. Mais ce qu'il n'avait pas vu, en fait, c'est ce qui était dans l'homme. Parce que, peu importe les études que l'homme peut avoir, il ne peut pas avoir une connaissance. Ah, de tout et dans le moins de détails comme ça, non, ça doit venir de quelque part. C'est pour ça que vous remarquez qu'effectivement, qu il était en train de pouvoir se dire, je parle à un homme. Et quand elle s'est rendue compte que cet homme-là lui a répondu, lui a donné la réponse dans tout le moindre détail, dont aucune de ses questions n'est restée sans réponse, la Bible dit que la femme était comme ça et hors d'elle-même. Donc quand on dit tu était hors d'elle-même, personne ne contrôle plus. Il dit Mais je ne suis pas en face d'un homme. Je suis en face de quelqu'un qui. C'est comme un Dieu. Et puis, hors d'elle-même, regardez ce qu'elle a eu à pouvoir déclarer, dire. Nous lisons ici, effectivement, au verset 5. Il dit Hors d'elle-même, elle dit au roi, parce que c'est une chose que qu'elle ne pouvait pas dire. Parce que, bon, vous savez qu'il y a on se retient un peu, parce qu'on se retient d'une certaine manière, bon, comme je suis aussi reine dans l'autorité, je ne peux pas me permettre de dire. Mais là, c'était tellement assez extraordinaire. Parce que d'abord, vous vous souvenez comment Dieu a eu à pouvoir démontrer que Salomon n'était pas comme les autres. Et dans tout le royaume. Parce que là, Dieu a placé la part tellement haute pour que personne, avec ses connaissances, ne puisse même pas résoudre ce problème. C'était deux femmes. Amen. Deux femmes. C'est exceptionnel. Hein? Dieu a permis qu'elle accouche le même nuit. Donc elle est un bébé. Vous savez, quand le bébé sonné, on ne voit pas beaucoup de différence. Hein? Vous, avez, vous connaissez quand même vous les mamans, non Bébé, bébé, mais bon, mais il meurt récent. Et ils ont accouché, effectivement, ben, même dans le même terme, effectivement. Et là, la nuit, Dieu est grand. L'une la s'est couché sur son enfant, vous l'enfant est décédé. Il ne respirait plus. Mais l'enfant dont l'autre avait, il a bien dormi bien pour ne pas qu'il fait. Alors, celle qui avait son enfant, bébé, décédé. Il a vu que l'autre dormait, il a pris les bébés, son bébé mort. Il a mis à la place de l'autre, il a pris l'autre, il est revenu avec, et il a commencé à se coucher. Tout en regardant la machine. Il n'avait pas un sommeil profond. Il regardait toujours la banana. Et voilà que le matin, c'est réveillant, il avait son bébé toujours vivant dans ses bras. Comme ça, à côté, là, là, là, il faut regarder même pas l'autre côté. Puis là, t'as des gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là Ah, ton bébé est mort, cest euh... Et puis il y a les gars, la maman qui était là-bas, il dit, oh, oh, oh, oh, oh, c'est bizarre, c'est pas mon bébé. Elle dit, ah, bon, il vient d'où Il dit, mais, mais nous avons accouché même nuit avec toi, non Le tien, il est vivant, il dit, oui, oui, oui, c'est le mien. Oh, il dit, oh, celui-ci n'est pas mon bébé, ce que la maman connaît, hein. Ah oui, ça, l'instinct maternel, vous connaissez, non oui. Celle-là dit non, non, non, non, non, ceci est, il est mien, il est mien, il est mien, il est mien. moi, il est vivant, les il, il est mort. Aïe, aïe, aïe. La maman qui avait les bébés, bon, dit non, non, non, non, je vérifie bien, il n'y a rien de bon ici. Oui. Puis bon, l'affaire est connue de tout le monde dans la ville. Toute la ville, tout le pays, toute la ville s'est rassemblée, effectivement, là, et on a amené les deux femmes. Et c'était toujours le roi qui devait trancher. Les affaires. D'abord, on a consulté tout ce qui était autour, tout ça, les hommes, tout ça. Bon, avant qu'on arrive là-bas, au roi, comment résoudre ces problèmes ici Personne Parce que ici, comment allez-vous savoir que c'est la vérité Ils ont accouché le même jour, la même période. Et les bébés ont le même âge, ils sont vraiment son la même forme, parce que ça devait être presque identique. On commence à voir que ces bébés ici et de celui-là, et ces bébés ici. Vous savez que même dans le monde moderne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît, effectivement, on lui met quelque chose au-dessus de Parce qu'on peut le confondre avec le bébé de quelqu'un d'autre. Tu peux te lèves comme ça, on a pris les bébés de Vandenberg, on est venu te le mettre, et puis celui de toi on a donné à Vandenberg. Parce qu'ils sont très semblables. C'est pour ça qu'on met des, des, des, des couleurs ici. Je pense que les mamans doivent savoir, hein. directement, pas. Ah ben oui. Mais là, on n'avait pas mis des bagues pour qu'on ait mais c'était mélangé, évidemment. Puis bon, et maintenant que <rire> celle-ci dit, en tout cas, non, l'autre dit, non, non, le vivant c'est le mien, le mort c'est l'autre, effectivement, il dit, bon, <rire> comment résoudre ce problème pour savoir quelle est la véritable mère de l'enfant, qui est la mère de l'enfant qui est vivant, la mère de l'enfant qui est mort. C'est difficile, hein. Aucun homme ne pouvait résoudre cela. On pouvait essayer, effectivement, il ne pouvait pas, parce que bon, ça c'est dans la logique humaine, ce n'est pas possible, même si tu as fait le doctorat, je ne sais pas moi quoi. Mais il dit, ça c'était pas possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé On est allé maintenant euh, auprès du roi pour dire, ben voilà, roi, nous avons un problème sans solution. Des femmes ont accouché. Deux mêmes bébés et tout ça. Mais bon, on ne sait pas comment c'est passé, mais un des bébés est mort. Mais la femme qui a le bébé qui est mort, elle dit que c'est n'est pas son enfant. Que son enfant est le bébé qui est vivant. Et puis, la maman qui est aussi le bébé vivant, elle dit, mais ce bébé qui est mort n'est pas le mien. Bon, maintenant, on va te dire, mais ce bébé mort, il n'a pas de maman. Mais quand même, il est venu au monde. De qui est la mère de ce bébé mort Et de qui est la mère de... Parce que toutes les deux maintenant revendiquent le bébé vivant. Alors, qui, est, à qui, à qui, à qui, à qui c'est à ce moment là que vous ne vous rendez pas compte quand il y a un don vous ne saisissez pas mais l'homme devant qui vous êtes assis il est passé dans une autre dimension oui monsieur, oui madame il n'est plus dans la même dimension que vous c'est ça comment les choses de Dieu s'opèrent en fait vous vous restez à vous regarder, oui, je suis. De... Non, non, non, non, non, non. L'homme n'est plus ce que vous voyez. Les dons se manifestent. Alors quelque chose maintenant prend place dans Salomon. Oui, monsieur. C'est sûr. Et, et voilà que l'inspiration lui est donnée parce que dans cette dimension, il est monté, il a montré ce qu'il doit faire. Alors tout le monde regarde regardera, ah, ici le roi ne sera pas arrivé parce qu'on a demandé aux conseillers à partir par là, il n'arrive pas. Mais les conseillers ne sont pas considérés au même niveau que le roi. Est-ce que vous comprenez Ce que Dieu a fait de lui n'est pas ce qu'il a fait avec les conseillers. Alors, contre toute attente, ils étaient d'accord, ils disent mais bon, on ne sait pas résoudre ces problèmes-là, bon, on va les... Non, il leur dit... <rire> Et cet enfant, donc, n'a pas de mère, donc celle Celui-ci, ce bébé qui est mort ici, n'appartient à personne. Il n'y a que le bébé qui est vivant. Donc, vous deux, si maman, vous revendiquez. Donc, ce bébé vivant appartient à toi, puis ce bébé appartient à l'autre. Ok, amenez l'enfant ici. <rire> J'aime Dieu. Alors, les gens disent, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'il a comment il va résoudre Mais en fait, quand Dieu est avec une personne... Vous savez, frères et sœurs, ce n'est plus l'homme en fait. C'est la vérité cela et c'est 100% vrai. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, qu Élisée, quand il est descendu, lorsqu'il était avec Élie, qu'Élie est monté dans... Vous suivez Amen. Les fils des prophètes qui étaient donc là à Jéricho, qui attendaient finalement vis-à-vis, qui ne sont pas traversés les Jourdains. Vous connaissez cela C'est nécessaire quand ils l'ont vu revenir. Il disait, oui, sais-tu que ton, ton, ton, ton, ton, ton maître va être enlevé aujourd'hui Il a dit quoi J'ai laissé tes vous Il le savait, mais il restait toujours là. Mais ça. <rire> quand Élie avait traversé les Jourdains, il a parlé à Elie. Ah. Bon, enfin, bref. Mais quand il est revenu maintenant, quand il est revenu maintenant, et, et, et, les, les fils du prophète disaient, ah, sais-tu que... Il savait que le maître allait être enlevé. Bon, madame me dit, me dit mais ah, le Seigneur l'a pris et puis il l'a laissé sur une de montagne, laissez-nous aller, 50 personnes, laissez-nous aller pour aller les chercher, pour le reprendre. Pour Élisée le regarder, Il, il a dit mais ce n'est pas nécessaire. Il dit, non, non, non, non, c'est quand même nécessaire qu'on aille quand même prendre parce que le Seigneur l'a laissé quelque part. Il dit, donc il a pris, il est tombé, il a laissé quelque part, il dit, mais n'y allez pas. Bon, ils ont insisté, ils ont insisté, et puis il a dit, bon, allez-y. Ils étaient 50. Ils ont cherché sur le montagne. Ils ont cherché un partout sur le montagne, voilà. Et puis ils sont revenus. Nous ne l'avons pas trouvé. Mais ne vous les pas dit. Je vous l'avais dit, mais vous, vous ne voulez pas écouter. Et ce qui s'est passé, quoi, c'est quoi Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé En en, en, en rentrant, c'est qu'il y avait quelqu'un à qui quel on avait donc prêté le marteau. Vous y allez Amen. Donc ils devaient battre Mais alors, mais en, en, en tapant avec le marteau qu'il avait emprunté, la masse là en fer. Grosse masse là. S'est détaché et est tombé dans le boum. boum. Alors monsieur, on ah, m'avait prêté ça, je ne sais pas comment je vais faire. C'est la masse de oui, Vous connaissez l'histoire oui. <rire> Élisée, après être revenue, c'était plus le même. Hein. Frères et sœurs, il faut faire très attention. Dans la pensée, dans la comparaison, on se dit qu'on est capable, mais il faut faire très attention. Et alors quand Élisée descendait effectivement donc il regardait, Parce d'abord, quand il a dit qu'il n'y allait pas, ben, ils n'ont pas voulu obéir. Hein. Ils sont quand même allés, ils ont trouvé que ce qu'il a dit était vrai. Et maintenant quand le marteau est tombé effectivement dans l'eau, il dit comment je vais faire, maintenant comment il va faire, il fallait trouver des plongeurs. Pour aller chercher la masse avec les aimants. il ne savait pas comment faire. Et qu'est-ce qu'Élisée leur regardait, il voyait la personne, qu'est-ce qu'Élisée qu a fait un bois c'est un petit morceau de bois tu penses c'est ça il a pris ce morceau de bois vous savez le bois un petit morceau la masse était grande et dans le fond là-bas il faut avoir du respect pour dieu il prend le morceau de bois et il jette dans l'eau on se disait mais le bois on sait que le bois va flotter mais qu'est-ce que le morceau de bois va faire <rire> Il est resté tranquille. Qu'est-ce qu'on a vu Le morceau de bois a fait soulever le marteau. La grosse boule de fer, là, avec un petit morceau de bois. Il a fait sortir le fer à l'extérieur. Il y prenait la masse. Il avait les yeux comme ça. Bien sûr que oui. Comment savait-il que je vais laisser le bois à l'intérieur Toi, tu l'as conseillé parce que souvent, les gens sont très on doit conseiller, on doit, frères et sœurs, attention quand même avec des conseils. La voir, ils posent des actes, je donne un exemple, on avait des conseillers, non, non, non, non, non, Élisée, ne fais pas comme ça, et, et que... parce que d'abord, ils avaient, avaient d'abord la leçon, hein. ils sont partis dans la forêt pour aller chercher ils n'ont pas trouvé, ils l'avaient dit. Bon, maintenant, là, je crois qu'ils n'ont pas pu conseiller. Pour dire bon, on va prendre peut-être des grands bâtons, on va peut-être descendre pour creuser comme ça à l'intérieur. Il dit non. La première fois, on lui a donné des conseils. Ben il nous a dit bon, suivez votre conseil. Alors moi j'ai dit ben vous suivez pas. Et suivez votre conseil. C'est souvent ça en fait des problèmes. Oui. Et là maintenant, paf, boum, c'est la masse avec un petit bâton qui a fait flotter la masse juste au-dessus. Alors scientifiquement, hein, scientifiquement expliquez mais qui explique <rire> scientifiquement, parce qu'on dit la science explique tout, la science explique tout, la science explique tout. Un petit bâton qui me fait monter une masse peut-être des, des 30 ou 20 kilos, je donne un exemple, un petit bâton de rien du tout, soulever la masse, expliquez. Vous savez, c'est est, est ce que Dieu est, est, est Dieu en fait. On ne peut pas comparer Dieu avec la science. Même si on vous a démonté A plus B, effectivement, c'est comme ça qu'il a dit. Mais bon, <rire> chez A plus B ou bien 1 plus 1 égale 2. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est considéré. Hum? 1 plus 1 égale 2, c'est ce que l'algorithme mathématique nous dit, non Vous suivez Mais ben, regarde chez Dieu ce que ça donne. 1 plus 1 est égal à 1. Tiens. 1 plus 1 pour Dieu est égal à 1. Bah 2. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moi et le père. Moi, moi et le père. 1, hein, 1, hein, ça nous donne 1. Hein? Voilà. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Différent de votre mathématique, qui donne 1 plus 1 égale 2. Mais chez lui, c'est 1 plus 1 égale 1. Voilà. Bon, nous retournons ici. On nous dit que, hors d'elle-même, <rire> alors là, c'est mon tis, il me là. mais là, oh ben, non, bon, on termine d'abord avec la, les, les enfants. Hein? Ah oui, oui, pour terminer. Bon, je ne vous retiens pas longtemps. Est il est capitaine oh, oh, Parce qu'à côté du roi, c'était les gardes. Avec les armes. Bon, il dit amener l'enfant. Ça veut dire que, peut-être on s'attendait qu'il puisse prendre l'enfant. Dit bon, moi alors, si toi tu n'es pas la mère, toi si tu n'es pas la mère, tout le monde revendique. moi le roi, je vais l'adopter. Ouais, on va être comme ça, hein. J'ai l'adopte et puis plus de problème. C'était simple, hein? ah, mais ça n'allait pas solutionner le problème. Alors il dit puisque cet enfant, alors, alors, il dit à son capitaine qui était là le capitaine, prend l'enfant. Le capitaine prend l'enfant, alors il pose encore la question. Cet enfant est à qui À moi dites, À moi Donc les morts, ils n'ont pas de parents. Ok, capitaine, tu as l'enfant, la main dit, oui. Il dit, prends ton épée. Alors les gens se disent, mais rois, le roi est devenu malade. Parce qu'il ne s'est pas solutionné, alors il a pris la solution extrême. Mais c'est ça le problème, hein. c'est ça toujours le problème. Il ne sait rien fait. C'est comme ça que le peuple d'Israël était avec, avec Moïse, hein. oh, Moïse. Oh Moïse, oui. quel, quel conducteur. Mais il n'y il avait pas des, des choses là-bas. Vous connaissez ça dans ce il y, avait pas, il y avait pas de tombeau là-bas en Israël. Et en dans Égypte, il n'y avait pas des oignons. Tout ça, tout ça, tout ça. Il ne absolument Et puis il nous a amenés devant la mer rouge, effectivement. Et, et là derrière, c'est Pharaon qui vient, mais c'est terminé pour nous. Il fallait nous laisser là-bas être soumis au Pharaon. Toujours comme ça. Problème avec les hommes. J'espère que vous êtes réveillés. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que c'est rentré en vous, que ça rentre encore. Amen. Capitaine prend l'épée. Vous voyez que là, ce n'était pas l'homme qui parlait. Parce qu'il a fait sauter la bouche, effectivement. Capitaine, prends, vous dit dire, prends la lance. Ah, bah oui. Ou bien prends la flèche. Vraiment, ah, Alléluia. la parole de Dieu qui est l'épée les de l'esprit. Oui, monsieur. Qui sont de quoi Les reins. Oui, bien sûr, effectivement, de les secrets du cœur. L'épée de l'esprit. C'est écrit dans les Hébreux, chapitre 4. Vous pouvez les lire hein, parce qu'on peut dire, ah, ah, ah, ah, il nous dit des choses, effectivement, dans, dans sa pensée, dans sa tête. Vous me supportez encore un peu Amen. Merci beaucoup. C'est important. Voilà, ah hébreu, chapitre 4, je peux dire 4, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, ça. Oui, ça. Oui, voilà, hébreu, merci Seigneur. Chapitre 4, hein, au verset 12. Ans. Vous y êtes alors on dit que « car la parole de Dieu est vivante, toujours, hein, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, qu'est-ce qu'elle fait Pénétrante, jusqu'à faire quoi À partager âme et esprit, jointure et moelle, elle fait quoi Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert. Donc, elle juge, n'est-ce hein, pas hein? C'est-à-dire juge les, les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça qu'il a appelé le capital. Il n'est pas prend la flèche ou prend la lance, non amen, amen. Vous connaissez quand même dans ce que j'ai dit effectivement dans, dans, dans, 9, 9, je pense dans Ephésiens, chapitre 6, non Je pense que c'est cela, non Vous connaissez, non amen. Les casques du salut, na, na, na, na, na, na. Euh, vous connaissez. Amen. Et puis après, il lui dit, prenez pas-tu l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. C'est écrit, hein, ça vous le savez. Donc il est capitaine, prends donc ton épée. Il dit, mais capitaine, pas l'épée, ce n'était plus l'homme, là, je ne comprenais plus rien. C'était Dieu en action. Donc les dons se manifestaient. Prends l'épée, il dit bon. Prends il prend va à la guerre ou quoi Ça se pose la question, on ne voit pas qu'est-ce qu'il va arriver. Il est même parce que je dis, ah si, il prend l'épée, c'est parce qu'il doit prendre la guerre. Non, non, non, non, non. non, Prends l'enfant. Je, je tire à l'enfant, dis bon. Puisque l'enfant appartient à la maman ici, à là, et cet enfant appartient aux deux, non Eh bien, coupe l'enfant en deux. L'ordre du roi était ferme. Hein? J'aime Dieu, il est vraiment... Quand Dieu est en action, le don est vrai. Soyez en paix. Amen, Vous euh, écoutez simplement et agissez. Alors c'est un pense à la tête du mec dit, mais c'est pas possible. Le, le, le roi a prédit raison parce que c'était des difficiles. Maintenant il veut couper. Non, non, non, non, non, non, non. Le roi c'était plus la personne, c'était Dieu dans le roi. Amen. Quand il a donné l'ordre. Dieu contrôlait la main du capitaine pour ne pas arriver à couper l'enfant. Parce qu'il voulait faire... Allez, bien sûr. Capitaine coupe la main de l'enfant. Dit... Mais puisque la parole qui est sortie avait une pensée, monsieur. Il bloquait tout. Même les bras du capitaine. Oui, monsieur parce que l'ordre était donné, coupe tout. Mais le capitaine, les bras, les bras. Mais qu'est-ce qu'il y a eu le capitaine La parole de Dieu. Éprouve le cœur. Alléluia. Oui, monsieur. Il faut du respect, frère. Ce n'est pas de la camaraderie. Il s'agit de ton âme et de ton salut à toi. Alléluia. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. On entend un cri. Arrête, arrête! Qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu de Dieu, Dieu soit béni. Amen, amen. Il dit: Arrête, arrête, arrête! L'autre, il dit: Non, coupe, coupe, coupe, coupe! Oh! oh. Les paix de l'esprit, les sentiments de cœur sont dévoilés. Oh oui, monsieur, oui, madame. Il le coupe, coupe, il dit: Non, non, non, non, arrêtez! Mais il dit, mais pourquoi on doit arrêter, madame Il dit, nous donner l'enfant à elle. donne lui, l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'enfant vive. Il dit, pardon, mais que l'enfant vive. Que le prenne l'enfant. Le disait, non, non, qu'on coupe. Ni moi, ni elle, on n'a plus d'enfant. Alors, Salomon dit, devant tout le monde. Voici la mère de l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui madame, Amen. ça c'est un don en action mon frère. Amen. Amen. Sous le contrôle Amen. de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, bon nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur. Mon âme te loue et te glorifie pour ta bonté mon Sauveur. Pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir encore pour ton Père en ce jour. Et dans ce temps où nous sommes, mon soeur, mon Père Saint-Dieu. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons vraiment être conduits et éclairés par toi encore davantage, mon roi. Il s'agit de ton peur, mon Père, mon bénémoine, Père saint Dieu. Il s'agit de ton œuvre, mon roi. Dans ce temps où nous vivons, tu as vu, Père Tupissant, la confusion qui devait régner, Père Tubissant, de par le monde, mon bénémoine Seigneur au oh Dieu. Et les gens sont, mon Père Tupissant, Dieu, agit à gauche et à droite, mon bénémoine, Père, Père Tubissant. Mais tu es le Dieu qui nous a parlé, mon Père Tibissant. Tu es le Dieu. Qui éclaire encore davantage, mon roi, qui démontre que tu n'as pas changé, mon bien aimé Patri Nous voulons demeurer réellement Patri dans ta parole, à toi. Nous avons confiance, bien aimé et nous sommes heureux, mon roi, et nous nous réjouissons de ta grande bonté et de ta grande compassion, mon Seigneur. Et encore un jour de grâce, mon bénémoine, Père -Dieu. Oh Dieu, tu nous donnes encore du temps pour nous repentir, mon bénémoine, Père -Dieu, Dans notre vie, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Dans nos maisons, Père -Dieu, mon dieu, Père Oh Dieu, Et avec nos enfants, avec ce que nous avons fait. Je t'en supplie, oh Dieu du ciel. Viens nous en aide, mon bénémoine, Père Secours-nous, oh notre Dieu, mon bénémoine, dieu Parce que nous voulons revenir à toi. Et cela de tout notre cœur, mon bénémoine, Père Tubissant. Et agir effectivement comme tu le veux, conformément à ta volonté à toi, mon bénémoine, Père Seigneur, c'est ce que toi tu dis. Oh merci, bénémoine Père Tibissant Dieu. Pour tous les dons que tu as donnés, bénémoine Père Tibissant. Merci encore, bénémoine Patibissant Dieu. Parce que tu n'as pas changé, mon roi. Tu n'as nous pas oublié, mon bénémoine, Père, Saint-Dieu. Jusqu'aujourd'hui encore, tu continues encore à agir, mon bénémoine Père oh Dieu. Oh, aide-nous à voir la crainte et le respect, Seigneur. Oh Dieu, n'est ne pas entraver ta marche à toi, bénémoine, Père Tibissant. Oh que ton nom soit cette honte que toi tu veux qu'elle soit, bénémoine, Père. Nous voulons vivre pour toi, mon sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Et... Pardonne-nous, Père oh Dieu. Voici les temps, mon béni, Père Tout-Puissant. Voici ton temps, mon béni, Père oh Dieu, Pourquoi tu puisses seulement prendre le contrôle. Quand nous voyons cet âge, mon précieux Seigneur et Sauveur, tu as été toujours mis en dehors, Père à l'extérieur, à l'intérieur. Les gens se réjouissent pensant que tu es là. Mais tu es rejeté, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons que tu viennes, mon bénémoine, Père saint Nous acceptons ce que toi tu fais, Seigneur, oh Dieu. Comme tu as fait avec Moïse, comme tu l'as fait avec d'autres, Père dieu Nous te disons merci encore. Nous voulons revenir à la foi de nos pères, mon bénémoine, Père saint Nous réalisons... Mon bien Seigneur, oh parce que les Juifs n'ont pas reconnu ce que toi tu étais bien mes père. Seigneur, ils ont été rejetés, mon bien-aimé. Puissant. nous implorons ta grâce, mon Seigneur. Nous te supplions encore davantage, mon Roi. Oui, si encore nous soutenir, Père Saint Dieu. Oui, si encore nous aider, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Et nous voulons vraiment être conduits encore davantage par toi et éclairés par ta main, puissante mon Roi. Seigneur, viens travailler, viens agir encore davantage, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Nous t'implorons la grâce, Saint à l'État. Notre Dieu et agit encore, mon bénémoine de pas du sang. Oh Dieu, comme au oh petit, puissant, ton serviteur, pour la punir, Oh, peut je suis libre du sang de vous. C'est vrai, Seigneur Jésus, qui est de du Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es réellement notre Dieu. Soutiens ton peuple, mon roi. Il révèle à l'ancien évangile, mon bénémoine de pas du sang et à marcher en conformité avec ta parole, mon sauveur. Merci. Pour tout ce que tu fais, merci encore mon et je te remercie, merci, merci. Tu es Dieu et tu es roi et nous te rendons gloire et honneur encore, merci pour tout ce que tu fais. Oh, pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire et ce que tu feras encore davantage, je te loue, mon bien-aimé Père. Merci parce que tu es réellement le roi. Tu es le seul, bien-aimé, pathologiste, oh Dieu. Oh, tu agis encore davantage, encore en ce temps. C'est vrai, Père, tu es le plus élevé, mon Seigneur Jésus. Parce que tu es la sagesse, mon bien Père, Saint-Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon bien Bénis ton peuple, mon sauveur, et, et accorde la grâce, le soutien, le support. Oh Dieu du ciel, merci, merci, Soba. Merci, merci, Soba. Oh oui, nous sommes. Nous voulons simplement nous humilier devant toi, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Merci, Soba, béni. À cause de la grâce, merci. Merci, merci, Soba. Nous avons besoin de toi pour que tu nous aides encore à pouvoir être dans cet ordre. Père, tu Dieu. Ce respect, la considération, mon bénéme, pas de à cause de ton nom. Merci, parce que nous suivons ce chemin sur lequel tu nous as placé. Oui, le chemin de l'ignomédie, de l'opprobre, mon bénéme, pas de Oh, Dieu du ciel, merci. oui, tu nous aider, oui, tu encore nous le le mon fortissier Dieu mon sauveur et de mon de mon mon voulons rester comme tu veux, veux que nous, nous soyons. Oui, oui, Père, merci, merci encore. Enfants, Père. Gloire à toi. Oui. Oh, Seigneur Jésus merci. Merci, sauveur. Merci, merci. Bénis notre frère. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, mon roi. Merci, mon Père. Gloire à toi. Que son nom soit mon père. Je voudrais que nous. Je pense que c'est la chorale qui a chanté cela. Et puis, je voudrais aussi que mon frère, ici, Nathan, il est là, qu'il nous chante quand même pour tout ce que tu es, n'est-ce pas Devant le trône des Vous le vous levez un peu vous le connaissez que Dieu vous bénisse mon grand tu peux venir Nathan il est là ah bah oui merci après tu peux passer merci merci